La vie est dure. Pour ceux qui courent, je m'assure. Après la porte du futur, rien de plus haut que la nature. Le mal perdure. Nourri par un tas d'enflure. Injecté de cyanure, décapite, on décapite. pour chaque syndrome. Le giga, le sérum. Seul ou en binot, toujours. Un cœur qui tonne tu n'es qu'un drone. Mais surtout pas un surhomme. Nos phrases résonnent. Tourne sur le trop, Ça détonne, ça détonne, Des rimes, y'en a des tonnes. Si tu crois qu'on m'y donne, nos flots bouillonnent. Toutes vos mères, jamais on les cautionne. Ça pétitionne, nous on missionne, nos chiffres d'affaires s'additionnent. Eux perquisitionnent, on ambitionne. De voir la famille sourire, les portes souffrir. On se laisse pas cueillir, on aime accueillir dans le Zion. Comment peut-il croire qu'ils contrôlent nos pensées? Ça t'étonne, ça t'étonne. Ils il les rôler gamins qui devant le détaillés. Ça t'étonne, ça, ça t'étonne. Mais là, l'espoir ne pense qu'à penser. Ça t'étonne, ça t'étonne. Et après, cette tonne quand ça se fait agir. Que des bandits, plutôt des zombies remplis d'envie. Que je convie à parcourir l'extase. C'est une putain d'hérésie, ça sort le fusil. Au comico, c'est l'amnésie. Money easy, Mona Lisa. Parfume à la là, faites des jours à ah, Ibiza Puisque bizarre, y'a pas de hasard, demande à l'hasard L'espoir habite à une autre histoire, triste miroir Pas de flingue dans les tiroirs, sur le fil du rasoir sourire dérisoire, trop de flots dans le réservoir Ça va savoir, les meilleurs moments j'aimerais bien les revoir Comment veux tu croire qu'ils contrôlent nos pensées Ça t'étonne, ça t'étonne, ils les gamins qui devant leur ça t'étonne, ça t'étonne Mais pas mal l'espoir bon cas des pensées Ça t'étonne, ça t'étonne Et après c'est un temps, ça se fait Tu décroches, marches dans l'ombre Tu ricoches, recherches les sombres. Oui c'est moche, voici venir les quatre les préjugés me démontrent, les gants les idées à fond, les cœurs reculent la honte, comment peuvent-ils croire qu'ils contrôlent nos pensées, ça t'étonne ça t'étonne, ils sauront les gamins devant devront leur ça t'étonne ça t'étonne, mais pas mal l'espoir ne pense qu'à dépenser, ça t'étonne, ça t'étonne et après c'est un Pas toutes de circonstances, pas de repentance, plutôt prise de confiance en nos croyances Dans la nature et l'action Plus de respect et plus de tempête en chercher le savoir Échapper à l'ignorance Se cultiver, développer ses compétences en été. Profiter de notre chance, éclaircir nos pensées, travailler la tolérance On a beau dire, on aimerait rebondir, se faire applaudir, venir et repartir Toujours les mêmes emblèmes, les mêmes problèmes Cette vie blaine où naît tous les phénomènes Comment monde du point qui contrôle nos pensées Ça t'étonne, ça t'étonne Les sauront des gamins qui se leurs délayers. Ça t'étonne, ça t'étonne Mais quand mal l'espoir ne pense qu'à des pensées. Ça t'étonne, ça t'étonne Et après s'étonne quand ça se met à tirer